Vilibald, je pense que c'est trois histoires en une. C'est l'histoire d'un tableau qui représente le sacrifice d'Abraham qui a appartenu à un certain Vilibald qu'il a emporté avec lui en fuyant les nazis à Landschluss en 1938. Il l'emmène avec lui, il le plie, il le met dans sa valise et, et, donc c'est l'histoire de, de cet homme qui part en exil c'est l'histoire de ce tableau et c'est l'histoire de Mara son arrière petite fille qui à travers le tableau essaye de, de savoir qui était cet homme et pourquoi il a emporté avec lui cette toile en particulier et euh, c'est l'histoire aussi peut-être de la question de la loyauté euh, qui, parce que ce tableau représentant le, le sacrifice d'Abraham, euh, comment, lorsqu'un proche impose une violence, comme Abraham est sur le point de, de sacrifier son fils, euh, et que tel qu'il est représenté, tel que son fils Isaac est représenté, euh, il est extrêmement passif et obéissant. Et donc, euh, à quel moment est-ce qu'on se rebelle en fait Est-ce que, à quel moment, face à la violence euh, infligée, on se rebelle le, le choix de ce tableau, en fait, est, est, est en, ancré dans ma dans mon histoire parce que j ce tableau euh, existe. Il a, enfin, j'espère qu'il existe encore, mais en tout cas, il a, pour moi, il existe. <rire> Euh, en tout cas, euh, j'ai grandi avec ce tableau, en fait. Quand j'étais enfant, c'était un très grand tableau. Et j'ai passé beaucoup de temps à le regarder parce que je ne comprenais pas très bien, en fait. Euh, enfin, c'était quelque chose qui m'interrogeait vraiment, le fait que qu'un père obéissent à, à l'ordre de sacrifier son fils. Le fragment, c'est hum, du tableau, parce qu'il y a aussi des fragments de photographie. J'avais envie de donner une, une, une idée de comment le regard hum, se pose sur un tableau, en fait, comment il circule au sein d'un tableau. On, on peut le voir en entier, mais en réalité, on est toujours en train de naviguer entre un détail et l'autre. La peinture et l'écriture sont, sont très liés à la fois voilà, des, des, des moyens d'expression très différents. L'un appartient au, au non-verbal, euh, à la forme, à la couleur, l'autre plus au mot. Euh, et En fait, j'ai arrêté de peindre à un moment donné, euh, parce que ce n'était plus un terrain de jeu. Je me sentais vraiment bloquée et euh, ça a aussi correspondu au moment où j'ai dû me plonger dans des archives familiales et, euh, et du coup bah, je, je me suis mise à écrire. Mais maintenant en fait euh, l'écriture éclaire la peinture, enfin m'éclaire par rapport à ma pratique. Euh, de peintre et je me rends compte, enfin je me demande si dans le fond j'ai pas toujours voulu faire un, un grand récit avec la peinture. En fait voilà, je crois que l'écriture m'a permis d'éclairer quelque chose que j'avais pas encore euh, vraiment saisi en peinture, qui était, euh, qui est la question de la narration, parce que comme j'ai beaucoup travaillé euh, à partir de photos de famille que je reproduis picturalement, euh, je, je crois que j'ai réalisé qu en, en, que c'est la question de la narration qui se cache derrière toutes ces images qui m'intéressaient, ces narrations qui sont transmises à travers euh, les albums photos par exemple. Alors ici il s'agit d'Antonia qui a 79 ans, c'est une femme de 79 ans et pour moi c'est comme si c'était une autre personne parce que c'est une, enfin, une autre personne en quelque sorte avec 50 ans, plus de 50 ans en plus donc euh, c'est la même mais c'est pas la même c'est une autre personne Et, c'est comme en fait Antonia et Willibald. Je, je, je, je, me, je me les représente comme deux feuilles calques qui se superposent, euh, ou à la fois ces deux histoires. Et il y a des endroits où ces deux feuilles s'entrecoupent et ça crée quelque chose de plus opaque.